Regarde la, la défense formation de Nexa. fer face à, à ouais. l'attaque de feu de Nexa, donc Nexa, Monaco contre Ostribuch, Manchester United, on est sur un 4-3-3 euh, similaire Moali. Ouais, ouais là c'est de la formation miroir, et on voit euh, l'apparition des nouvelles petites cartes boost qu'a donné, euh, ah, qu donné Konami. Avec du coup et, euh, euh, deux choisis par euh, Nexa seulement, c'est euh, Ben Yeder Fofana... Ben... Je... alors, le Ben Yedder boost, euh, je sais pas si c'est psychologique, mais, mais attention à Ben Yedder, les gars. Vous allez voir, ben, ben Yedder aujourd'hui, c'est une dinguerie. Et sa carte est juste magnifique. Et aussi, Nexa a la particularité, c'est que dans les cartes qu'il a, qu'il a eues, il a eu une brillante. Ah Ah oui, il, il a, a eu une, euh, une nubelle Il a eu une nubelle en brillante, effectivement. Excellent Et, euh, et, euh, et okay, le style n'est absolument pas changé de nubelle. Je lui ai dit, pourquoi tu le gardes Il m'a dit, je sais pas. C'est euh, petit talisman, euh, tu vois, le petit côté chance, ah, son petit porte-bonheur. C'est stylé ah, ça tue Allez-moi mouille-toi euh... Quel, quel est le... Nexa winner. Nexa winner. Je okay. suis déjà tout mouillé. Nexa winner. Ok, okay les gars, <rire> c'est parti. La pression est à son compte pour ce premier match. Je vous rappelle que chaque victoire rapporte trois points. Pour l'instant au classement, Monaco est quatrième avec un point de retard sur Manchester United au même nombre de matchs. Hein. Chaque équipe a joué trois matchs. Aujourd'hui, il y aura donc les trois matchs là, les uns face aux autres. Et ensuite, ils auront trois autres matchs. C'est parti Mont-Ali le coup d'envoi donné par Nexa. Nexa qui joue en rouge et euh, Manchester en, bleu, en blanc et bleu attention, attention. Euh, tu vois, moi ça c'est des couleurs qui me qui me perturbent un peu parce que pour moi il y a pas ah assez ouais de différence ouais, mais je suis un peu euh... ah quand même euh, ouais <rire> il y a, <rire> y a beaucoup de blanc il y a beaucoup de blanc allez Nexa on voit allez c'est parti moi, Alors, on, on va voir le, le, le style de ce hein, qui, qui a l'air de jouer quand même ouais pas qui a l'air assez possession. calme là pour l'instant ouais. pour l'instant assez calme Nexa va le presser, attention quand même à pas trop se jeter Bon là il passe bien devant, il bien a géré. le ballon et là ça va partir ouais, Et là ça va commencer haut, hein. à phaser Pressing haut de Nexa et regardez les phases avec là, à à Oh le, oh, le magnifique, on l'a pas vu Oh l'a pas C'est quoi cette passe cachée C'est un putain de génie Qui avait vu cette passe Elle est incroyable oh là, là, là, là. Je vais pas te mentir, je sais qu'il la travaille. Mais Moi je l'ai vu à 2 milliards de kilomètres mais elle est magnifique, est elle a... est tellement bien faite. Ah elle a un triangle, une touche qui est... Magnifique Incroyable Oh là là là là, ça y est, ça Incroyable. commence Cette journée est lancée ah, Nexa qui sourit, c'est comme, comme les méchants dans les mangas Dès qu'il sourit, tu sais que tu vas prendre cher Mais regarde ça C'est ouais, un 1 ouais, en 3 hey, et, et, et surtout la lucidité La lucidité pour la remettre <rire> oh là, là, Allez là, là, là, là, là. Monaco est là Et Monaco met la pression sur Manchester United bien. Pour l'instant, au moment où je vous parle, on est repassé 3 Et donc on est qualifié pour les playoffs Et pour l'instant, c'est Manchester United qui sortirait euh, qui serait éliminé de cette compétition mais bien sûr et en effet, il reste beaucoup de temps dans ce match Il, il y reste encore beaucoup beaucoup de temps et attention l'interception Nexa il est dans son match Ah il est, il il est, il est dans son match je te le dis dès maintenant Il est là il, tout de suite il, il est dans son à, match. à lancer Crépin d'attaque Il va accélérer côté droit qui va très vite Ça c'est le Nexa des grands matchs, il lui fait gauche droite Allez, allez tue-le Il est rentré, Boadou. Super, Boadou. Super, super, aïe aïe aïe c'est dommage, allez allez Il est là Incroyable, incroyable alors, est-ce que attention, ça mérite. Compte, il, y a des, il y a des gros attaquants. Il y a des gros attaquants aujourd'hui. Est-ce que ça mérite le, le, le goal, le, le goal du, de la journée Je ne sais pas. Peut-être, peut-être pas. On verra ça. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est un encore, très beau non. but. C'est ah un très beau va, but. C'est un très joli but. Après, je sais que Goal of the Day, ils aiment bien des trucs. Des petits skills. Et voilà, petits skills, même s'il n'y euh, a rien de compliqué sur un double contact. Mais on est d'accord en tant que connaisseur que c'était un but qui était magnifique. J'ai bien attention, fait attention, ça, Cavani Oh là là Oh là là, Cavani, heureusement qu'il est sur son pied gauche. Ouais ouais ouais ouais et au stribut, je joue très mal le coup hein, je te le dis là là il s'oriente un peu mieux il ouais, avait large il le temps il, il était tout seul il se précipite un euh, peu c'est vrai et là tant mieux euh... parce que derrière c'est Caio ouais. Enrique qui est pris hein, qui n'est pas au marquage ouais, et... ouais. il est derrière lui Caio alors c'est l'intérêt de jouer avec euh, euh, ah. trois attaquants hein. c'est que souvent il y a un des, un des trois qui est tout seul parce que le latéral euh, a du mal à suivre on l'a vu hier euh, beaucoup beaucoup de fois hein. Exactement. Attends, encore une fois une récupération peut-être un, peut un temps fort de Manchester United avec euh, ouais là ça commence un peu à Attention quand même Cristiano Ronaldo en relais Bruno Fernandez Qui cherche Cavani Qui a tenté oh, la passe. Bien frappe. défendu Bien défendu Nexa là il a fait du super cancel Pour venir s'intercaler Et là il a eu le ballon Là ça peut faire mal Peut-être ouais La relance tout de suite allez, Bien joué et Qui va allez. toucher Boadou crépindiata Diata Le départ super. de Ben Yedder Qui va Ben Yedder passe devant Passe devant Ouais bah McGuire Il est, il est, il est énorme hein. Physiquement on le voit Très ouais, grand il est, très il, fort Il est très costaud Après voilà euh, Sur des petits espaces McGuire il a il fait énormément De boule de manger Ah ah ah, ah il, a, il a souvent passé le ballon D'accord, intéressant. En plus, c'est pas le, forcément c'est pas le, le défenseur le plus rapide, donc il va falloir qu'il fasse attention dans son dos. La remise de Cristiano ouais. Ronaldo qui est intercepté par Tuameni. Euh, bien joué, qui la lève et, pour... et qui la donne au gardien. Il gagne quelques précieuses secondes et il peut faire un bon dégagement sur la tête de Boadu, qui est très fort de la tête de Boadu. Ouais, alors qu'il n'est pas le joueur le plus grand, hein, mais attention parce que là, non, ben Yedder, il s'échappe. Bon. Il s'échappe côté gauche suivi par Misaqa. Le centre. Oh, de... C'est bien donné. Ah, c'est bien, bien donné pour Ah, aïe aïe aïe, aïe, aïe, aïe, dommage. Un petit peu dans le dos, hein. un petit peu dans le dos. Et on voit Tuameni qui est aligné, bien sûr. Qui a malheureusement quitté le club et bon, on lui souhaite ouais. euh, On lui souhaite, euh, on, on lui souhaite, de souhaite beaucoup, beaucoup de réussite avec le Real Madrid. Il est parti comme un prince, comme un roi même, le roi du rocher. Allez, bien joué, sa 10 assis attention, Dizassi, attention. Contre, contre oh favorable, tu as mené justement. Superbe, tu as mené ah, Allez, allez, Diop. allez, Sofiane. Moi, je croyais qu'il allait utiliser la… C'est bien donné, oh, c'est dommage. Je croyais qu'il allait utiliser une, une... Sofiane Diop euh, euh, boostée, tu vois je... Euh, ils ont pas de carte boostée de Sofiane Diop. Ah, il l'a pas, il est pas dans non. les packs, je me rappelle. Attention, attention, oh, attention, ah, fait fait On a vu la pelle, on a vu la pelle, attention. Oh, il le ma... Golmanu Mais non aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, dommage, dommage, dommage, dommage. c'est rien, c'est rien, mon exa, c'est rien. Le Golmanu qui avait rien. tout carry, mais qui repousse dans les pieds de Cavani. et Salut mon Davos, comment ça va ah, C'est dur, c'est dur Ouais, ouais, ouais. Là, l'appel, l'appel de Pogba, on l'a vu quand même euh, bien avant. Il joue bien, le mais c'était hein, très difficile. Euh, ouais, c'était très difficile de défendre là-dessus. Là, là c'est un beau but. Hein. C'est un beau but. Ouais. Malheureusement. Là, regarde regarde l'appel de Pogba. Il est. Euh, ah ouais. Bah, en ça, c'est du temps fort. Hein. Ouais. Justement Bye. pas. Ça, c'est un temps fort parce que ton MR. Euh, qui est, bah, euh, je crois, trois poumons ou orchestrateur. J'ai l'impression qu'il y a une petite un erreur quand même avec euh, cette sortie du défenseur central, là très haut, le numéro 3. Ouais, il si a voulu le presser, en fait. Ouais. Il a voulu le presser et, euh, ça a libéré, et normalement, euh... le maire ne fait pas d'appel comme ça. Ouais, ça a libéré un très, très gros, euh, très, très gros espace et, et bah, il a, il a <rire> saisi sa chance et il a très, très bien joué. Hein, donc, euh, allez, mon Exa. Bonjour, Jalil. C'est pas fini. Voilà. Jalil jaloux qu'on qu dise bonjour à l'un et pas à l'autre. <rire> Allez, Sofiane qui va aller presser Luqcho Luqcho qui va rejouer avec euh, Allez, Spalier sérieux, 30 minutes là et On voit beaucoup de dégagements loin, on prend pas de risque. Ouais, ouais, ouais. Encore. Ils ont ouais. bien raison, attention au contrôle, ouais, ça, Parce que là, il va y avoir des, des départs. Bruno Fernandez est très, très agile, Super. très habile. Balle au pied. Ah, ils ont une très belle équipe. Oh, Boadou qui est parti, je il crois qu'il est, qu est hors jeu. C'est dommage, ça se joue à quelques secondes. Le non, il hors jeu. Il était ouais, ouais, ouais. jeu, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas cru, mais c'est pas fini. C'est pas fini. C est c est pas fini. Récupéré il récupère le Oh Aye. là là, quelle tête de, de Varane là, qui est très grand, qui est très fort. Ils ont une excellente défense. Ils sont d'excellents joueurs, Manchester. Attention attention à Ronaldo. Parce que Ronaldo, ouais, il était couvert là. Ouais, et on a vu Nexa qui a fait un avant pour Essayer de le couvrir, de, de, de, de le mettre hors jeu et qui est revenu tout de suite parce qu'il a vu qu'il était couvert par l'arrière gauche. Ah, C'est Marcelin. Et ça ça a une vitesse dans sa tête. C'est pas fini. C'est Marcelin qui est au milieu associé ouais. à Tuamini. Il a un bon coup franc là. Un il, bon coup franc. il se ressemble et il prend un jaune en plus. Hein, Marcelin et Tuamini se ressemblent un peu dans le dans le gabarit là sur le jeu. Ouais. Allez, le, le coup franc, comment il va la jouer Est-ce qu'il va la mettre dans la boîte Est-ce qu'ils vont la jouer à deux Il y a Tchouamedi qui mmh, ouais, je ouais, je la, ouais, ouais, la passe. Et on l'avait vu la, il, la, la semaine dernière, il avait marqué un beau but en combinaison sur un côté, c'était à l'opposé. Et là, ouais, encore une fois. Ouais, attention, là, il a bien utilisé la course. Donne la diop. Ah, ah dommage, c'est bien, ouais, bien suivi. Très bien, bien suivi. défendu, là, de la part de je je sais pas avec euh, McTominay. Attention. attention, là, ça part. On est en 2 contre 2. Et il y a un soutien qui arrive. Ah, on va, il va être en supériorité. Attention à ces balles qui passent entre les jambes, c'est bien. Faute, faute. Dizassi qui est bon, Dizassi qui est très bon dans le jeu, on l'a vu la semaine dernière, qui ouais, a été Dynastic solide. Est... Ouais. Allez, alors, alors c'est pas le préféré des joueurs. Pour le coup, il est pas mal, mais c'est vrai que les joueurs euh, ont une grosse préférence pour. Euh... Pour euh, et c'est ah, euh... fort, ça va vite en ouais. plus. Hein. Attention Diata qui s'échappe côté droit. Diata, Diata. Est ah, il est très très est bien, bien défendu, très, très très bien, bien défendu parce que là vous avez vu que il est venu serrer le joueur pour éviter de prendre un, un geste technique, et il était trop près. Ouais. Attention parce que là Bruno Fernandes qui s'échappe le Portugais, suivi par Maripane le Chilien, très bah, bien Marie défendu. Maripane très très fort Maripane. Bah, des gros coups d'épaule, du physique, allez, bon, bon, ça du. suffisamment vite pour. Euh, pour super, allez le ça joue, le super. Allez. qui passionne. Ah dommage, dommage, dommage. Sur le retour, il se la ramène et le défenseur, euh, le défenseur est là. Attention, ils sont... Il est quand même dangereux ce Ostribuch. On vous avez Attention à Ronaldo. Une très très bonne défense de d'Ostrubich pour l'instant. Il défend très très bien. Ah, il défend très bien. Il laisse ouais. pas énormément d'espace. Il, il prend tous les ballons de la tête. Euh, ah bah ouais ouais. Attention Pogba. Pogba l'exter qui est magnifique. Ouais là c'est trop précipité 46ème Et il aurait pu peut-être prendre attention. le temps d'aller jouer ouais, Cette ouais, dernière. Un, jouer la dernière Allez c'est rien mon Nexa, c'est rien Et la mi-temps, un partout. Un, partout, un partout, un très beau but de Nexa Derrière euh, une belle égalisation de la part de Stribush Stribush ouais. qui aura eu plus de tirs Plus de tirs cadrés et surtout une très belle défense Mais pour l'instant Ouais. Bon Après et sur son but il y a deux tirs, donc les deux oui. tirs cadrés C'est sur le même but, donc oui, oui, les stats On peut on peut effectivement leur faire dire ce qu'on veut Et c'est déjà reparti Attention hein. à hein. attention ouais. à l'angle, ouais, parce ouais, que c'est ouais. l'importance des angles, Et surtout la semaine dernière dans ce groupe A on a vu Beaucoup de buts sur les angles. Attention, Cavani là qui va être. Attention Oh non j'allais le dire. Attention Est-ce que c'est pénalty J'ai l'impression que c'est dans la surface. Je crois que c'est dans la surface. Je crois que c'est Maripan. Oh non Oh, c'est sur la ligne. Mais attention, parce que ça va être Attention, les coups francs. Attends, on voit Les coups francs, c'est des pénalty dans ce jeu. Un petit changement. Est-ce que ça va être au-dessus du mur Est-ce que ça va être angle ouvert Ali, tu te positionnerais comment Ton gardien, tu ferais quoi Moi, je pense que c'est trop près pour être au-dessus du mur, non ah, je... si ça peut se tirer au-dessus du mur. Ouais, en plus ils ont un gaucher Ouais, ouais, ça peut se tirer. Show, au et Luxo, je crois qu'il est très bon sur Corner. Hein. Euh, sur bah, c'est ouais, ça le... Et regardez il, il va verrouiller, il va verrouiller un côté. C'est tiré au-dessus du mur. Ouais, oh, voilà. C'est bien, c'est mal tiré. On s'en sort bien. Ah, il y a une justice dans ce monde. Mais c'est prêt quand même Ali. Hein. Pour passer au-dessus du mur, c'est dur. Ouais, ouais. Il faut vraiment... Il ouais, des... ouais. faut, faut, faut des euh... très très bons tireurs. Après, là, ils effet. ont quand même l'avantage d'avoir beaucoup de tireurs entre hein Bruno... Attention Cristiano, parce que là, les Mancunia sont très hauts, peut-être une possibilité ouais. de contre Le pour Nexa. les joueurs, France, les joueurs en ont un appel, ah il a annulé ah, l'appel, il s'est un... arrêté, il s'est arrêté ouais. Diata. Allez attention parce qu'ils sont toujours très hauts les joueurs de Manchester, allez reviens dans ton match Monexa, reviens, reviens allez, dans ton ça match. ça laisse passer, peut-être un temps fort là pour, euh, pour Monaco et ben Yedder qui patiente, qui va faire replacer ouais. ses joueurs. Le long ballon devant, c'est un ouh, gros ouh, est donné, Boadou, qui est devant. Et au deuxième, il de y a du me... monde. C'est un peu faible. C'est dommage, ah, c'était bien vu. Mais voir l'appel, c'est quand même assez. Bah, bah, même. Ça, ça veut dire que c'est que au radar. Hein. Ah, après, eh, il est faute des faut deux faut côtés, monsieur l'arbitre. Merci. Merci, monsieur l'arbitre. Et là, l'arbitre qui est très là, le problème, c'est qu'on n'a pas de Cristiano Ronaldo pour tirer. Ah, et en gaucher, euh, si Caio. Ah, Caio, il y a, il y a, a Caio, il y a Caio qui est correct, mais c'est loin là. là ça je va pense que, que combi, ça va hein. la jouer à deux. Hein. Une belle, une belle euh, combinaison, peut-être. Ouais, là, il y a une combi. Allez, tout de suite. Euh, peut-être une deux. Fofana qui passe. Il va peut-être essayer de gratter une faute un peu plus proche. Attention parce que là ils sont bien placés les Attention, bien. attention au contre. Attention, il va chercher Cristiano en pointe haute, ça laisse passer attention. sous la jambe. Attention, Rachfort qui va vite. Ouais, c'est coupé par Marcelin qui vient lui mettre la pression. C'est bon, l'équipe a eu le temps de revenir, va... mais attention quand même. Ostrebuch qui va patienter. Bien joué en nuit. Attention, ça attention. À la fin attention, de attention, de attention, attention, pas laisser tirer. Super oui, caillot. Oui, le caillot, oui. Le compte, Le compte du contre. Attention, Fofana, C'est bon, on l'a, on l'a, on l'a à il va là, je comment Loin devant, ça balance beaucoup, faut peut-être pas jouer, jouer plus tranquille là, Nexa Ouais, peut-être essayer d'être un peu plus calme, attention à ces contrôles-là Sur les pertes de balles, on est, on est en danger aïe, attention, aïe, Bruno, aïe. attention Bruno, face au jeu Super, Bien sorti, il a tellement bien sorti il son défenseur des là Les fait sorties qui sont toujours incroyables hein. mais... Ouais, ouais, ouais Des fois c'est risqué, mais bah, là oui. tu vois, s'il si, si ne le sort pas, bah... Là ça y est, ils sont en 3 contre ah, 2, Il y a des appels dans tous les sens, du côté de Monsignor Netel, Ronaldo attention du gauche Oh là là là, là, là, là, là j'ai vu contré qui va dans les cages je suis en panique, là. Allez, mon exa, un petit but, un petit but. Juste un but. C'est montré, c'est coupé, là, Maripane. Heureusement, peut-être qu'il vient contrer ce qu'on sait. Cristiano Ronaldo, c'est très, très, très habile dans la surface. Oh, ouais. Ah ouais. C'est clairement, cette année, autant Ronaldo était rapide, euh, était un peu complet dans les anciens euh, PES. Hein. Là, cette année, c'est un finisseur. C'est un Lewandowski en, en monstre. Oh, attention, deuxième Ronaldo et quel but on le sait mais les corneurs ouais, sont ouais. très très très dangereux très très très dangereux et malheureusement pour nous Cristiano Ronaldo qui vient mettre catapulter ce ballon en pleine lucarne ouais c'est dur c'est dur mais c'est pas immérité hein, de la part d'Ostrebuch qui a fait pour l'instant une belle deuxième mi-temps mais on a confiance en Nexa allez Nexa ouais ouais là clairement il est en temps fort depuis tout à l'heure euh, Ostrebuch donc euh, malheureusement malheureusement ça se sentait venir et, euh, et voilà, ces corners, bah, quand as un joueur comme Ronaldo. Est-ce qu'il si, si le ballon de la tête, c'est dedans. Il peut revenir, il peut revenir. Allez, Nexa, prend pas la sur tête. Est-ce qu'il peut mieux non. faire Non, non, non. Allez, il sur l'angle. Sur l'angle. Il, il fait ce qu'il sait faire. Il sur l'angle, Beignet d'Air qui la touche pas. C'est bien défendu. Et là, au ouais. bien sûr, il va, il va prendre son temps hein, pour euh, la jouer. Mais il reste beaucoup de temps 64 il minutes. Il reste du <rire> temps, il reste du temps. Il faut que ça tourne un petit peu. Que, que Nexa ait un peu plus les contres et, et des appels. Et des appels, parce qu'on voit souvent des appels ratés. Bon, là. Je trouve qu'il se précipite beaucoup plus Lui qui avait été euh, très très patient la semaine dernière Allez Sofiane Diop, Sofiane Diop Le dragon. bass Sofiane Diop, la roulette C'est contré Allez, à nous corner. maintenant les corners C'est corner Allez, un beau corner, une belle combinaison L'égalisation là-dessus On signe tout de suite la moali. Allez, Marie Maripane de la tête Marie qui est très grand, on le voit allez, là Maripane, Marie là. mets ta tête mon gars va est au deuxième, Boisdou, peut-être la remise C'est pas fini, Qui va être à la lutte ouais. avec Serge Dure à contrôler, ouais Ouais, il va ah, il fait les gauche-droite, les petits gauche-droite, il attend ouais. du soutien. histoire ouais, de se trouver un angle. C'est bien donné, c'est bien, bien donné. En retrait, Diatar, on une très la fan de Frappe. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, mais Varane, varane. c'est fort. Ah, varane, c'est fort, c'est un but. Oh là là là là là là C'est pas fini, attention, parce que maintenant au contre... Oh attention, oh au contre, ouais, le contre sur corner, il est majeur. Caillou Henrique, Caillou Henrique, au physique qui ne passe pas. En retrait, Ok, quel c'est pas fini. Oh là là là là là là là là Oh là là, je suis debout, je suis debout, Ali. Je suis debout parce que là. C'était. C'est ça... bien donné, c'est bien donné, c'est bien donné! Ah, bien défendu, Luc Chaud, la, ah la tête retournée là-dessus! On a failli se faire punir, hein! Là, le 3-1, le ouais, hein, ça aurait le été. Contre, euh... Ça aurait été compliqué! Allez, marie Pan. Ouais, mais ils sont tellement grands, tellement costauds, les attaquants! Attention, il est ah, passé, la on... frappe! Oh, oh le gardien manu! Allez, allez, mon Exa, tu peux au moins aller chercher le nul! Il faut, il faut aller chercher des points là-dessus! Est... J'ai l'impression qu'il n'est pas aidé sur ce match, mais il en est capable! Ah, encore une fois, c'était bien joué hein, de la part de Stribuch. C'est ouais. simple, Cavani qui résiste physiquement. Ouais, ouais, on voit, là on voit, il repasse devant avec Ayo Henrique et, et forcément, CR, euh, CR qui prend, bah, on qui prend un... le dessus. Mais c est, c est, ouais. On a un déficit physique, c'est sûr, par rapport à, à CR Cavani qui dans le jeu sont très très très ah, costauds. Bah, tu m'étonnes, Rashford. Ouais. Attends, e... il joue avec Rashford, Rashford Légende. Doré là Ouais. Ça veut dire qu'il est en B, ouais. forme B ouais, ouais. Euh, ouais. Bah, Ils ont tous la même forme, mais, euh, mais ça reste un « Rashford ça reste de légende gens, entre ouais. guillemets. Donc, euh, et je je on ne sait pas en termes de partialité ce que ça donne. Est-ce que tu as vu hein, les, les, ta, la tactique 90 pour Ostribush, 94 pour, euh, pour Nexa Ouais, mais, ouais. après. Quoi, même à 90, euh... attention, qu'ils ne nous remettent pas la même. Cette fois-ci, ça sera Bien au sûr. premier poteau, c'est repoussé. Fofana qui va aller euh, gratter ce ballon et qui va chercher devant Ben Yedder, qui n'a pas touché énormément de ballons. Hein. On ne l'a pas trop vu, ouais. Ben Yedder. Et Attention. On cherche à l'opposé. Oh, c'est bien couvert. Golovin qui va être court. Ouais, Golovin qui va être trop court. C'était encore une fois jouer vite. Ouais, faut, faut pas trop se presser. Je, je sais qu'ils ont travaillé cette phase un peu. Mais euh, parce que c'est une phase, hein, c'est pas un dégagement. C'est oui, clairement oui. une phase. Il y a, y, a, y, a, y a une question, il y a un regard dans le radar, il y a un truc. Et euh, voilà, attention à ne pas trop forcer sur cette phase. Surtout si ça ne marche pas et que les défenseurs Qu'est-ce qui C'est passé C'est passé Le goal manu Il avait trouvé la clé là, Nexa Il avait trouvé la clé Il est parti tirer pied droit avec Voland Aïe Aïe Aïe Aïe Et je pense qu'il a attendu, mais Ostrebich fait un très très beau goal manu. Aïe Aïe Aïe Aïe Aïe Aïe Allez, c'est pas fini. Cette fois-ci, il y a le corner. On est peut-être en temps fort. Peut-être le moment d'aller égaliser, ce serait bien. Il peut le faire, il peut le faire. Elle est une bonne tête de Maripane. C'est Maripane qu'il faut aller chercher sur, sur corner. Allez, Golovin qui va le tirer, qui est très bon. Ça va chercher le premier. Non, le deuxième, Marcelin ah, rem... Oh là là là, là on n'est pas perdus ça revienne sur nous Il ouais, y a des... Ah là là là là là, oh là Allez. Après... C'était... Il manquait de présence dans la surface. Allez, loin devant vers allez, euh, la, allez, tête Boadou, Boadou, la tête de tête, Ouais, mais alors, euh, bah deux tours la... de contrôle. Il y, y a les tours jumelles ah, euh, dans l'axe de la défense de, bah de, bah de bah United. Barada la a largement pris le dessus hein, au niveau de la tête depuis le début. Allez, de... allez, c'est allez, gratté, allez, c'est gratté. Allez, elle, est allez, elle, est elle est là, l'erreur. Oui, c'est bien oui, donné. Oui, oui au deuxième Au deuxième Légalisation Tu vas chercher le match. Tu vas le chercher ce match, 85, tu vas le chercher le match mon gars, bien tu joué. vas chercher Et on a vu le défenseur Allez. qui ben Yeder, qui a été gratté ce ballon, on le disait tout à l'heure, on l'a pas trop Quelle humilé, erreur là. Bon, de la part de quelle erreur Allez mon gars, tu me couvres cet engagement, tu te laisses pas avoir par l'engagement et sur le compte de l'engagement, ah. tu vas fumer ce match One Bissaka qui, qui perd le ballon et derrière Très très bien ben joué, Yeder. le bel appel de Boadou Magnifique hein. Et on voit hein, quand t'es en temps fort quand même, t'as 15 fois plus d'appels dans ce jeu, donc il y a vraiment une gestion des temps forts et des temps faibles qui est euh, qui est primordial dans ce jeu. Hein, on voit que euh, Luxo est pas loin, hein, pas loin. Hein. Il est pas loin ouais. d'aller d'aller euh, enlever ce ballon. Allez, ouais, ouais, ouais, ouais. Attention, allez. Hein, attention sur l'ango Attention, allez faut pas le laisser partir. Faut pas, faut pas le laisser, attention non. Faut pas laisser s'approcher, faut pas laisser s'approcher. Faut, faut pas sa pas bon laisser tirer, tirer. c'est bon. C'est bon. e bon. allez, on a la dernière. Ah, est... oh, c'est peut-être pas encore la dernière, mais ouais, ouais, on, on s'en rapproche. Allez ah, de la tête. Il a récupère, attention. Attention. Oui, c'est récupéré. Super, super, super. Allez, peut-être des départs. Oui, un départ côté oh, Boadou. Boadou est qui bon Boadou qui réside Non, mais Varad ah, c'est trop, trop pas, fort. C'est pas Caio Henrique contre Cristiano Ronaldo. Hein. Ah, c'est exactement. C'est pas pareil. la même chose. Hein. Pareil que tout à l'heure, sauf que tout à l'heure, uh, Caio Henrique, il était resté sur place. Allez. Attention, il attention, va essayer d'avoir la dernière. Il la la dernière. Rashford peut-être. Oui. Ah, non, il l'a pas la dernière. Est-ce que c'est nous qui l'avons Attention, attention. Oui. Allez, Golovine, Golovine. allez, allez. Mais ça. Non. Qu'est-ce qui se passe Pourquoi ça lag Bah ben oui, ça lag Je me suis l'arbitre, arrêtez le match. C'est bon, ça y est. Allez, c'est fini. Oh là là là là, quel match Ali Allez, c'est bien, bien joué, c'est bien joué, c'est bien joué. Mais quelle différence qui, qui, qui insiste dessus Mais il y a quand même une diff. Hein. Il y a quand même une diff. Hein. On est content quand même que Nexa ait réussi à égaliser, du coup, ouais, qui ouais, vient à ouais, rapporter ouais. un point. Euh, bah, maintenant, il va y avoir un deuxième match qui va être décisif. Et c'est parti pour ce deuxième match, du coup, entre Ousma Kabil et Kam. Allez, Ousma. Allez, Ousma Les deux Français, Monaco, Manu. Euh, sachant que Ousma, la semaine dernière, n'a pas trop réussi. On ne va pas se mentir, il a besoin de, de prouver qu'il est toujours là, que c'est toujours le meilleur joueur. Et, et qui nous rapporte une victoire on voit que lui il a marie pas en, il a, il a en brillant qui nous voit. tu vois il et a, il a mar... marie en brillant ouais, ah regardez. ouais effectivement marie pas en eh ben, tu vois allez c'est avait... parti ouais. en face euh, on a vu un hein, le rashford légende on est sur la le varane euh, boost on est sur euh... est quand même dingue cette histoire de légende je veux bien les joueurs euh, les joueurs euh, de, de, du pack mais euh... mais il y a quand même beaucoup beaucoup de boost et un hein, légende je sais pas mais je voilà, moi, je suis sûr que, que les joueurs légendes sont quand même intrinsèquement meilleurs que les que les réguliers. Bah, écoute, euh, on... Rashford à 94. Mais ce que je comprends pas, c'est pourquoi Monaco, on met pas trois joueurs boost, sachant qu'on y a droit. Je sais pas, peut-être qu'ils trouvent que les réguliers sont quand même meilleurs. Ouais, peu, peut-être qu'ils les ont montés d'une certaine manière. En fait, l'intérêt de mettre les joueurs boost, euh, Lulu, en défense et en attaque, en général, ça sert pas à grand-chose. Parce qu'un boost, en fait, va être monté... Un peu dans toutes les stats, donc en passe, en défense, etc. Et c'est très bien pour un milieu. Par contre, pour un défenseur où vraiment tu vas le monter qu'en défense, ouais, tu n'en ouais. as absolument rien à foutre qu'il ait de la passe, du tir, etc. Donc c'est des stats de perdu. Ouais, tu ne montes pas la vitesse, tu ne montes pas ces choses-là. Exactement. C'est choses, ces choses ouais. une très belle euh, explication. Merci, euh, merci moi, Ali. On va voir euh, ouais, du coup que... euh, un, un forcément très beau match, forcément un match que l'on va vivre à fond sur cette chaîne de l'AS Monaco. On va forcément ouais, être pour Walid. Et on ouais, ouais, tout euh... qui, qui d'insiste qui, qui sur un fait aussi Regardez, regardez le, les notes, hein. 86, 89, 94, et Ben Yedder, c'est limite une anomalie à 94. On est sur un Rashford à 95, on est sur ouais. CR à 96, je crois, et le 94, oui, le banc est blanchi, bancs, là, hein. 83 Cavani, c'est juste qu'il ne joue pas le poste. Hein. Et le, le banc est blanchi, vu qu'il n'y a pas de remplacement, donc clairement... Ça devrait être interdit. Salut, monsieur Cavani, bah, ça, ouais, bah, bah, inter... ouais, bah, ça devrait être interdit. Il devrait avoir des notes banc. minimum, bah oui, bah oui. Et à un moment... Euh... Et c'est parti, c'est parti pour allez, euh, ce allez, deuxième match. De ça, on va pas se laisser attendre par ça. Deuxième match de la journée après. Allez, les gars. Le allez, premier bon, match valide. nul entre et Tribuch qui nous a euh, donné euh, un, un, une égalité parfaite, hein, du coup un partage des points. Je vous rappelle que pour l'instant Monaco est dernier de ce groupe avec un point de retard sur Manchester United, mais avec euh, pas mal de matchs de retard. Et c'est parti, c'est Kams qui donne euh, l'angle avec la... les mêmes maillots et c'est bon, l'interception, euh, l'engagement. Attention valide. oh là là là, ouais. attention. Attention Allez, long ballon vers l'avant. On voit que c'est une tactique hein, qu'ils ont travaillé. parce ouais, qu'ils ouais, l'ont bossé. Hein. Ils l'ont bossé. de well, la maîtrise. Hein. Diatta, <rire> eh, le côté le créateur des, des Usma Ball. Euh... Ah oui. Usma eh. Ball euh, qui était des, des longs l un triangle avec le gardien, hein, donc, euh, et qui a amené hmm. des buts. Donc, euh, pour et ceux qui ont qui amené des pas, titres de champion du monde surtout. Exactement. Donc là il faut faire attention. Je vois beaucoup beaucoup d'appels quand même côté Manchester. faut c'est là où Cam, c'est dangereux. Attention, Cavani Oh là là là là là. Et Cam, c'est là où il est dangereux, c'est quand il fait ses Combinaison là ah, Il maîtrise tellement bien Et on voit Cam c'est rageur Ça va trop vite hein. Cam est très très très très, très motivé S'il est dans son jour Attention Fofana Fofana avec Ben Yedder J'ai l'impression que ça joue un petit peu plus Allez. tiré Diata à côté gauche Viata peut-être là il glisse C'est oh, dans le dos non, Mais c'est quoi ah, C'est dans le dos hey, C'était très très bien joué Mais doux, le doux il contrôle pas le ballon oh, C'est poussé ça Attention fou. monsieur l'arbitre C'est l'arbitre ah, il, a, il, a le, il, a, il a donné l'avantage, il a laissé ouais. l'avantage Faut faire attention parce que des fois il arrête l'avantage quand t'es dans une mauvaise position C'est bien placé ouais Oh c'est bien tenté ouais, Oh non là, il y a, des, y a des lacs sur le stream officiel là Ouais au je sais début. pas si c'est sur le stream ou c'est chez les joueurs J'espère que c'est juste sur le stream Encore Encore Diata Ah c'est bien défendu ah, McWire je... ah, Juste au moment où il allait faire la passe Marcelin oh, attends ça c'est mal, euh, mal repoussé ça de la part euh, du jeune Marcelin quest qu joueur Allez mon gars Oui oui Walid ou qui oui. est dans son match là C'est pas faute là ah c'est c'est chaud là c'est chaud ce deuxième match. Kams dans les une 2 c'est quand même ça va une vitesse. Ah, ça va vite hein puis devant il y a tellement de monde aussi. Ah Badiachil Badiachil qui prend pas le dessus et c'est attention par dessus Ronaldo ouh là là le retour. La tête de Maripane la tête retournée. Allez, une loin devant vers Boadou face à Maguire mais qui récupère la bon jeu qu'est-ce qu'il y a. Un dégagement. Mais comment Mais, mais sûr, comment Ah ouais, bon. Okay. Non mais OK, oui, en jeu mais toi, comment, comment l'IA peut se mettre en jeu sur un, sur un dégagement du gardien. Sur un dégagement de gardien qui, a, qui arrive presque après la, juste après la ligne médiane, bon, okay. quoi. Et okay. on voit que Cam, joue très haut, hein. Cam se joue très haut Cam se joue très haut. Ouais. Diata, Diata, bien joué dans les petits espaces. Allez, c'est bien joué, ça. Bien. Walid est bien, Walid est dans son match. là. Mais Dider, qui va chercher Badéo dans son match. oh non, non, non, quel retour. Non, non, non, Mais Qu'est-ce que c'est que ça Mais Varade, Varad, c'est un Varad pull monstrueux. Il a des, il a quatre jambes, c'est pas possible. Oh, il est, oh, là, là. il était passé. Est trop chaud. Mais la passe était incroyable, hein. Et c'est pas fini. Et, et Walid, on voit l'intelligence de jeu. Moi, c'est ses contrôles, son orientation oh, là, du corps qui est toujours incroyable. Les derniers sauvetages, par contre, bah ouais, il y en a beaucoup là. Il y a beaucoup d'occasions sauvées sur un. Sur un orteil taille, euh, une oh, pointure a... 46. Hein. Je sais pas ce que tu en penses, mais ça sent... Oh, oh, oh. Ah, non Ça sent les buts ça, ça sent beaucoup de buts Attention le double. Oh, C'est magn... bien fait Oh le goal Manu oh, non, non, non, non, Et Walid qui s'énerve Et on voit, il écoute qui est juste derrière. Regardez, on le voit sur le, la caméra. Le <rire> oh là là, quel goal Manu Et vous voyez tout le calme du coach On dirait les mecs qui font des photos-bombes. Euh... Ah. <rire> tu sais, les mecs qui débarquent dans les photos. Mais quel goal Manu Quel goal Manu Incroyable Parce Et que tu là... vois, pour, ouais, euh, ouais, pour choisir le premier point. La caméra poteau. a bougé. Hein. Ouais, la cam <rire> je, je crois qu'il a tapé. <rire> hein. Il a tapé sur le, sur, le... Ouais, ouais, sur le bureau. Attention, le corner. C'est bon. Oh C'est bon. bon. Allez, mon Walid. Concentre-toi. Concentre-toi. Te laisse pas avoir Par euh, ah, le jeu, tout simplement. Petite pause qui avait peut-être été demandée par l'arbitre pour euh, remettre la cam, mais ça avait été fait avant. Ouais. Allez, le long dégagement, cette fois-ci, c'est Maguire qui prend le dessus. L'international anglais. Cristiano en une touche, passe retourner, Qui va Parce chercher Bruno Fernandez, Christophe. son, son, son coéquipier portugais. Et Marcelin, avec une intervention euh, pas très catholique, mais, mais, mais qui est efficace quand même. Elle est là quand même. Fofana, bien joué. Bien joué Ça joue quand même écarté. De hein. ah, allez. Est allez. Mis, allez. allez, Wado Wado allez. Oh non oh. Mais du coup, je crée pas T'as le temps, Walid T'as le temps ah ouais, mais. C'est crépin, voilà, ouais, c'est crépin, c'est crépin. Oh ah, c'est pas Cristiano. Est-ce qu'il a pas le temps, là, de faire un petit contrôle Je sais pas, je sais pas. Je sais pas. Oh ah là là là là, mais d'où mais C'est au moins cadré, quoi. Ah, C'était tellement bien. Il joue bien tellement fait. bien les coups. Ah, mais c est... C est... Et là, je là, pense euh... que les, les gens dans le chat le voient, en fait, les, les, les, les, les appels, les, les, les, les timings de passe, ils sont exceptionnels. C'est ce qui a dû avoir une surfroide, hein, parce que quand il a vu ce centre arriver, il a dû se dire. Là, ça va être chaud. Et finalement, il s'en sort bien, notre, euh, notre ami Kams. Et Paul. Paul Pogba euh, qui il en sort est… plus que bien. Hein. Bien joué, il en marie s'en sort plus que bien. On Allez, Walid, tu, oh, fais, un oh, ouais, très, très tu fais un grand match. Oh, oui, très, très gros. match. Tu fais un grand, grand match, Walid. Allez. Mais attention, on n'est même, même pas à la fin de la première période. On sait que ça peut tourner d'une période à l'autre. Et un but pourrait tout changer dans ce match. Ouais. C'est ça, Cisco. Il y a un QI football incroyable. Marcelin. On est stressé à mort, anto. On est… On est en panique, honnêtement. Euh... Allez, loin devant. Est-ce qu'il est qu hors oh jeu Je Il sais est, pas. Travaillé, est travaillé, oh c'est <rire> travaillé, les gars. Je y dis que c'est travaillé Oh non, ah, non, là non, là, repousse-la, le gardien Repousse-la ah, C'est peut-être un peu lointain, peut-être euh, le temps de faire mieux, mais en tout cas, il se crée d'énormes occasions. Bah, T'inverses les teams, il y, y a plus 2, plus 3. Hein. Ouais, bah oui, mais bon. Bah, Nous, Phoenix, les teams, plus 2, plus 3. Malheureusement, c'est comme ça, c'est comme ça. C'est comme ça, ça a été décidé comme ça, ouais. On aime ce maillot, on aime nos joueurs, et du coup, on va à la guerre avec eux. Allez, Pogba Lexter, qui est sublime. Qui va trouver Bernard Fernandez super, la super bien défendu. Oh, Marie là, le chilien, c'est il est énorme. Il est énorme Golovin le tsar qui avance. Ah la mauvaise conduite ah, de y balle y a... et très belle ouais. sortie de Varane. Pogba qui Varane est vraiment qui... le qui... l'orchestrateur. Au au ouais, allez. allez, Allez, allez, ah, il faut Fana. allez. il qui est poursuivi par euh, deux adversaires, Crépinia attaqué qui est touché, on va rejouer derrière. On va essayer de faire des appels. C'est bien donné. Benyedder, comment il va là Benyedder, elle est dingue. le centre premier première. Encore, encore. Ouais, mon Allez mon frérot. Et on voit Walid qui dit mais c'est de la merde. Mais c'est. Il sait que normalement il marque 15 fois sur d'autres actions. Vas-y mon beau gosse. Allez mon gars. Ah c'est ça. On lève On Il est comme ça. Il est comme ça. Ah, il est queen, là il, dit, il, il dit rien il dit rien à Wally et là il lui dit, il lui dit là, rien. il le laisse il le laisse il le laisse il y a rien à lui dire c'est le ah, un, un, un, mot, un, un jeu de malade hein, les... et... il y a des occasions qui doivent rentrer tous les jours et là mais sur ça il est il est énorme euh, sur les actions après ce, le but est moche mais sur les actions oh, ouais. Euh, c'est Wan Bisaka qui vient enlever le ballon des mains de, de son gardien ouais, ouais, ouais, hein, avec qui la, vient tête. Mettre la tête la hein, tête euh, qui vient qui Alors vient qui c'est Lya, hein. Lya qui fait ça c'est bien, sûr, ouais, pas bien sûr bien sûr bien sûr c'est pas c'est ça euh... est-ce qu'elle rentre ouais non je... Ouais, je, sais pas, je sais pas je, je sais, sais pas, pas je pense je que, se... que le gardien là hein. je sais pas <rire> je oui, <rire> je après sais pas. je sais plus est-ce ce que c'est pas sais... mérité si je pense Mais que c'est archi mérité c'est archi mérité c'est <coughs> archi mérité. Allez, on sait que Kam c'est capable de. revenir Kam, ce qui dit pas comme attention. ça, pas comme ça. Et eh je oui. pense que Kam aurait préféré prendre des buts d'avant. Eh, on, a... on a loupé l'angle, on a loupé l'angle, mais c'est déjà récupéré de la part de de Ousmane tu as Meni tu as meni vers uh, Diata qui touche énormément de ballon. C'est qui qui a passe. été, qui a ah, été blessé, à une bonne partie. Ça se, se joue à rien. Il y, a, il, y a... il y a pas de skill énorme ou il y a non, pas de geste de technique. C'est vraiment c'est oh, que du brain avec le c'est impressionnant. Ça pour moi c'est un skill cette sortie de de Badiachi pour passer devant l'attaquant là. Pour moi, ouais, super, Crépin uh, qui vient... Même sa façon de défendre, hein. il bouge absolument tous les angles, non, il est infernal, est passé, uh, Dans la relance, c'est infernal, tu ouais. n'arrives pas à trouver d'angle pour relancer. Très très bon là, euh, très très regarde, bon. Regarde, regarde, des regarde, t'as vu comment il a fait du gauche, il est parti un peu à gauche pour le forcer à tourner à droite. Attention, et ensuite, pas de perte il a... à ce là parce Attends, que là, il y a beaucoup d'appels. Oh, non, goût, oh, oh, oh Là, oh c'est un but. Hein. Si Badiachi ne la prend pas... Oui, c'est passé, Crépin Indiata, on y touche, Badou Ah, c'est dommage. la laisse passer c'est bien joué. Allez, il est en panique là. Est il est en brain. panique. Tu peux lui mettre avant la mi-temps. C'est que du brain là. Que du brain. <coughs> Écoute-moi, Ali là. Il y a faute là Non, non, il y a mi-temps, je crois. Hein. Même non, pas. Il y a faute, faute. Ah, bon, J'allais dire, incroyable. il faut encore la respirer, oh, mais incroyable. pas encore. Pas encore. Incroyable. incroyable. Pff, très peu de temps. On incroyable. sait que ça va très vite pour enchaîner avec la deuxième mi-temps, Ali. Reprenons bien notre souffle. Parce que cette deuxième mi-temps. Je vais boire de l'eau. Épique. Épique. Oh là Moi là aussi. Là là je là vais boire de l'eau dans ma tasse AS Monaco. Vénard, j'en veux une. ha Allez, ah, ça va être pour nous l'angoul. Allez, c'est déjà reparti, hein Fofana. Fofana c'est touché par Begner, mais c'est bien, bien défendu. Bien défendu par Bruno Fernandez. faut qu'il fasse le break, exactement. Exactement, ouais, mon que... Sams. Là, il faut faire ouais, le break. Parce mais ça, ça, c'est la dire qu'il a à faire, attention. Fluide de attention, la faute favorable. Mais voilà, mais, voilà, mais, voilà, mais, voilà. mais t'as vu, encore une fois, il l'avait anticipé et le joueur, tu vois, la contre un peu. Alors, heureusement que ça passe pas entre les jambes, encore une fois. Beaucoup de chance, là, parce que... Allez, allez, allez. Allez, oh là là, mais de... oh, C'est une dinguerie, oh, oui, c'est une dinguerie, Oui, de... oui, oui, <rire> une dinguerie. oui, oui, oui. Oh là là, mais c'est une folie. Ah, c'est une folie, feu. ce joueur. Il est en feu. C'est une Ousma. folie, ce joueur. Mais il faut marquer. C'est pas assez un but d'écart. Ça peut aller trop vite. Allez, le corner. C'est un spécialiste des corners, Ousma Kabil. Ça va être joué de deuxième. Et la belle sortie. La belle sortie du gardien. Allez, Attention parce le. C'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. C'est pas fini. Crépindiata peut-être par-dessus. Okay oh, oh, oh bah, ça, mais Varane! Mais Varane, je veux pas te blesser. S'il te plaît. Nouveau Une corner. Une petite élongation, un petit truc. Oh, nouveau corner. Tu euh, vois rien. On n'a pas, pas encore vu les corners forts. Les corners forts, la spécialité. Comment il va la jouer? Non, il la joue dans le paquet cette fois-ci. Si C'était devant. Oh, devant le gardien. Attention, au compte corner. Attention, au compte oui, corner. Ça retombe dans les jambes de. Ouais, le ouais. Rashford Ouais c'est bien, bien fait sûr parce que Wally Tu es monté deux défenseurs Sur les sur les oui. Oh c'est bien joué Kart, Kart, Kart, il était tout seul C'est pas fini Ah c'était dur C'était dur, ouais, mec. Je, sais. dur mec. je sais Je sais Mais quand quand Je sais Excellente <rire> défense hein, de, de Kams hein. on, on le ouais, voilà, ouais. le répète. Parce que là Sans cette Kams, énorme euh, défense Kams se sauve les miches là ah, Sans cette énorme défense Il en aurait pris euh, plusieurs Mais attention Attention parce que si le jeu tourne un peu euh, Mais oui c'est ça J'ai peur Il faut le mettre Ah là là Allez Je crois que Pfff, Varane est un mur, hein, c'est clair. Varane est un mur. De Réa aura fait aussi énormément d'arrêts. Encore une fois, on prend le dessus de la tête. On n'a pas les plus grands. Déf Défensivement, Walid, c'est. Ah, Franchement, ce match, l es l es le chat, dites-moi. Allez, tu l'as eu oui, oui, oui. Bien sûr, ah, tu l'as eu. Non, lu, non, mon il gâteau. ralentit. Il ralentit. Il, mais ralentit, mais il va l'avoir. À... Allez, allez la tu faute. le mets dans ton dos. Top Faut tiens. Les faute. gars, le chat. Euh, je sais que vous connaissez ce jeu. Vous pensez quoi du match de Walid c'est n'importe quoi. Attention, parce que c'est n'importe quoi comme la victoire à lien hein. 59ème. Le coup de ouais, devant le but attention. pour essayer que ça, ça soit repoussé. Mais là, Wan Bissaka qui va essayer de s'échapper faire la longue patience. Attention attention attention, attention, attention, attention, attention. Marcelin, Marcelin, lui, leur donne. Cristiano oh, Ronaldo, le face à face. Et quelle sortie Tu vois, c'est quoi la différence encore une fois Regarde, regarde, il suffit d'une fois Cristiano Ronaldo bouffe le défenseur, il l'éjecte Quelle sortie de Nubel, quelle sortie, quelle gestion, quelle occasion et quelle arrêt Et il n'a pas pris le manu Walid, il a décidé de ne pas prendre le manu, pas choisir un côté, il a décidé de sortir le gardien. Il a sorti le gardien exactement au moment où Cristiano Ronaldo a touché la balle, s'il fait Walid, il ne pouvait rien faire. Regardez, il ne pouvait plus Le timing est parfait, parce que sinon il se fait éliminer ses buts. Oh là là là, là, là, là. écoute, euh, faut pas être cardiaque, faut pas être cardiaque, mais quel match Là on, on, on, le lit, euh, on le lit sur les lèvres de, de Kams, hein. il dit je peux pas là, je peux pas, je peux rien faire, c'est trop. Ah c'est, c'est, c'est, c'est, on sait, on connaît, on sait que c'est un énorme champion euh, Kams. Oh, Allez attention. Allez attention, peut-être là, attention, attention, attention à Il y a faute, il y a faute, cette dommage. faute elle est dangereuse. Ah, il est elle est dangereuse sorti. parce que Kams c'est très fort en coup franc, le knuckle shot, on sait que c'est un très très bon tireur de coup franc. Ah, et, et, et, et, et, et là par contre la distance est parfaite hein. Tout à l'heure je disais c'était trop près Peut-être là le tir au-dessus ah, bah, Il a été obligé de tirer très vite Pour ne pas laisser le temps à Walid de, de, de s'organiser C'est un choix C'était bien juste parce que du coup Walid n'avait pas bougé Si elle cadrer cadrée, ouais, ouais, buts ouais. Hein. ouais ouais ouais, ouais, ouais, ouais, ouais. <rire> Allez bon, Walid ouais. mets le deuxième but Qu'on qu respire un petit peu s'il te pas plaît mentir, On n'est pas, pas serein hein. Le, le, le coeur ne va pas fort là oui Ben Yedder, oui Ben Yedder. Ben Yéder qui attend du soutien, ah, c'était bien Dommage, fait. il n'y avait pas d'appel, il n'y avait pas d'appel là sur le coup. Ouais, parce qu'attention, qu'il y a toujours ces trois dangers devant là avec Pogba. Ouais, c'est ça, Et fait quatre parce que parce Pogba, Pogba... Nœud, par dessus Attention faire Oh oui, Écoute, il a heureusement fait... là il n'est pas verni parce ouais. qu'elle est bien jouée la passe de Kams, hein, il, il n'est pas, pas verni. Hein, Kams hein, sur ce match mais nous on prend, on va pas se mentir, dégagement bas de Nubel pour la tête, ça va toucher Ben Capitaine Ben Yedder avec Sofiane Diop. Allez, c'est pour... donné bois -nous, bois Non, c'est mais... oh, tout seul Oh, oh tout dommage, seul, dommage, dommage, dommage, dommage, dommage. Ah, ouais, bon. Il faut prendre une décision ben en oui. une, un, une milliseconde. Il voulait assurer le coup. Il voulait assurer le coup. Et je pense qu'il ne s'attendait pas à ce que le contrôle l'emmène aussi bien face à face. Tellement bien défendu de la Attention. part de Kams. Oh. Ouais, ouais, ouais. On, on l'a vu, on l'a vu. Oh. Oh on a là, confiance, là, là, là, là, là. on a confiance. Même pas peur, même pas peur, Ali. Allez Bruno, mais ah, peur, Un peu, peur, quand, là, quand, un là, peu quand même, un peu quand même, un peu quand même. Attention, attention Bruno. Mais, ah, mais la défense de Walid, c'est trop, c'est trop, trop c'est trop, trop, trop, trop fort. Allez mon gars, mets-le s'il te plaît. Il nous faut le, des points, on peut pas encore. Oh, mais regardez, c'est pas oui. Oh, ça laisse passer entre les jambes, Ali. Ça passe entre les jambes, attention, parce que Walid le sait. Attention, ça passe entre les jambes. Rashford, oui, par les pattes, quel chilien, quel crack, quel bond. Dégage-moi ça, dégage-moi ça, dégage-moi ça. On a pas Varane, on n'a pas Varane, mais on a pas. Attention, là il, là, il a le jeu avec lui, ah, euh, bah, ouais. il a le jeu avec lui comme s'il ah, réussit faut... à phaser, c'est très tout... dangereux. Il faut, tout... faut, faut arrêter il ses f... actions, mais... il a récupéré. Ah, ça revient à chaque fois, ça revient à chaque fois. Attention, parce que là ça, ça revient arrive. à chaque fois, la Talonna, attention, attention. 81e, Fofana qui résiste à... au retour de Pogba. Ben Yeder, le contrôle un c'est quoi ce contrôle Mais il va la récupérer, on passe derrière, Marcelin. Marcelin loin devant vers ah, Ben Yedder. A a oh, là oh là là là là là, là, là Quelle là interception là. de Luke Shaw, là. 83ème. 83ème. Ce match n'est pas fini. Ce match est loin d'être fini. Allez, oui. c'est bien. C'est bien défendu. Oui, oui, super Allez, yaoui. Ben Yedder me dit pas qu'il est hors jeu. Me dit pas que le jeu l'a bien joué. Ouais, non, bon. non, il est pas hors jeu, mais il est tout seul. Par contre, peut-être. À... absolument tout seul. Allez, tu peux le lancer. Prends ton temps, il, il, il la met au latéral. Il la met au latéral et c'est le milieu qui sort. Là, il faut prendre son temps de la part de Wally. C'est ce qu'il fait très bien. Parce que 86ème. On écarte, on joue à l'opposé sur Caio Henrique et le Allez, Brésilien. Allez, ouais, ça va être un long ballon, je vous le dis. Hein, ça va être un long ballon. Ah, je pense qu'il va faire tourner. Hein. Non, bien fait oh, avec Folland. bien joué, ça. Kevin Folland, l'Allemand, qui Attention, est Attention, c'est bien défendu. Bien Attention, c'est bien défendu. La dernière, Ali, peut-être. La dernière dans ce match. faut bien défendre. Ah. faut pas le laisser s'approcher. C'est bien couvert, c'est bien défendu, mais c'est bien Attention. évité. Attention, oh, mais oui, qu'est-ce qu'il a... Oh Regarde, il dissipe tout Il dissipe tout Oui, Mais quelle défense, mais c'est... Oui C'est un ouf C'est un ouf, il est trop fort, c'est un ouf Le joueur allemand qui est venu récupérer le ballon qu'il avait perdu... Attention, attention à celle-là Attention à celle-là, sifflez, monsieur l'arbitre Monsieur l'arbitre ne faites pas se Allez, mon gars Et la victoire de Wally dans un match incroyable, Ali Un match incroyable Bien sûr, il a dominé de la tête et des épaules, ce match Que ce fut dur que ce oh là fut là dur là, là, là, là, là, Walid. Que ce fut dur Quel match Il est là, hein. il est là le GOAT. Hein. Oh là là, la décision. Il est là, qui, le goat, hein. se joue sur un, une frappe contrée. Et forcément, Kams qui est aidé! Kams qui peut être déçu. Il fait hein. un très beau match. Malheureusement, il se procure quand même très peu d'occasions. sur une défense de fer de Walid. Et on voit Nexa derrière. Ouais, il, a, il a eu des grosses occasions, mais mais il n'a pas été aidé non plus par le jeu. Kams en attaque. Par non. contre, je trouve qu'en défense... Euh, il fait les bons retours, il se place bien, mais il y a quand même des, il y a quand même des fois où ça aurait pu, euh, ça aurait pu on partir. On revoit cette action et ce goal manuel euh, incroyable. Hein. Ouais. Ça c'est pas de la chance, c'est pas du script, c'est du talent messieurs, c'est du talent. Allez, les gars, là, la, la, la surprise de, la surprise cette année, elle doit nous faire le boulot là. Elle Allez, doit Giffera, nous faire le boulot. Ferra, il a intérêt. Euh, Ferra elle qui va, va du coup affronter O'Neill. Euh, qui doit se racheter. Et, et, et la bonne nouvelle, c'est qu'on arrive. Euh, c'est qu'on arrive à égalité avec le Bayern. Exactement. Ah Et oui. que quoi qu'il arrive, le match va être décisif avec le Bayern. Quoi qu'il arrive. Euh... Ouais, c'est très bien. C'est très bien, c'est très bon, très bien. On est repassé devant Manchester United au classement. On est deuxième ouais. derrière le Celtic. Mais après... Allez, je... Ça me va, ce, ce match-up me va dans... dans le sens où... Ouais, que, que, enfin, que Wally Walid cam, c'est la meilleure chose qui, qui ait pu arriver. Après, maintenant, Guy Ferra, il va falloir qu'il ouais. fasse le job. Si Guy Ferra gagne ce match, on est, on est normalement pratiquement sûr d'être qualifié. Hein. Donc, euh, le, le, le dernier match là va être d'une importance capitale, Ali. Ce ouais. Guy Ferra au Nil, euh, comment tu le sens Bah oh ben, Moi, je... Je, je. je tremble. Je tremble, ouais. je sais pas. En fait, euh, Guy Ferra, bon, j'ai suivi un peu les entraînements. Au début, il était. Pas à son prime. Et, euh, et, euh, et par contre, je, cette semaine, il a beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup bossé. Et il euh, et y, a, y a du mieux. Il y a clairement du mieux. Il prend énormément de matchs aux autres joueurs euh, en practice. Donc là, aujourd'hui, j'espère que sa connexion va le laisser tranquille. Il ne joue pas contre le meilleur joueur de Manchester. Ça me rassure aussi un petit peu. Et, euh, et au moins le match nul. Il nous faut au moins le nul. On a quand même, oh. vu, euh, on a quand même vu un match d'une qualité... Incroyable hein, le match précédent. Ousma, en... il a montré. Euh, il a montré euh... Félicitations aux deux joueurs. Hein, parce que il il si... a montré c'était quoi de l'intelligence de jeu en fait. Parce que vous avez l'impression qu'il n'y a pas énormément de skill parce qu'il n'y a pas de double contact, il n'y a pas 35 000 carrés-croix, etc. Mais je vous le dis défensivement, Walid, c'est euh, un enfer. C'est un enfer pour avoir joué contre lui. Je me suis entraîné contre lui, etc. C'est une folie. Quand il, te, quand, il, quand il te bloque les champs de passes, tu peux juste plus rien faire, en fait. Je vous rappelle... Ah, euh... oh, pardon, excuse-moi, je pensais que c'était... Finalement... Non, non, mais même sa façon d'attaquer, les angles de passe qu'il trouve, le timing est toujours excellent. Exactement. C'est fort. Je vous fort. rappelle, du coup, les résultats pour l'instant de ce jour. Euh, le premier match de notre jour Nexa qui s'est terminé par un match nul. Walid mmh. qui vient de battre Kams 1-0. Et du coup, là, on a le troisième match de cette confrontation contre Manchester United, qui va opposer notre Brésilien Guy Ferra à euh, O'Neill, ouais. hein, le capitaine historique maintenant de Manchester United, ouais. qui nous annonce euh, un gros match parce que les deux joueurs, Guy Ferra et O'Neill, doivent euh, montrer quelque chose dans ce match. Et bah, a... Ils ont des choses à prouver, ouais. on, va, on va se parler franchement, ils ont des choses à prouver. Euh, et Guy Ferra qui a été un peu la surprise du chef, et euh, O'Neill qui est euh, bah, un petit peu critiqué depuis, euh, depuis quelques années. Euh, qui et qui malgré là. tout garde la confiance de Manchester United. Désolé pour la voix les gars. Et qui beaucoup. garde la confiance de Manchester United. Mais euh... mais voilà, ça va être un match. Non seulement ils vont avoir énormément de pression, mais c'est un match à enjeu. Là là, il y a un bout de la calife qui se joue. Moi j'ai confiance en confiance Manchester en est à combien de points mon, mon frérot De comment Manchester est à combien de points là Parce que du coup ils ont plus si, si Ils ont attends. Manchester ouais, ils, ils ont... sont à 5 points. Donc, ils, euh, sont celles, ils sont pas pour l'instant ils sont euh, En plus, après ils jouent le Celtic. Ils jouent le Celtic, ouais. Donc, euh, et on voit euh, Guy Ferra qui joue <coughs> avec un espèce de euh, 4-1-3. Euh, bon, un espèce de 4-3-3, mais avec euh, deux points de basse. C'est un petit peu différent des autres. Euh, ouais. Moali et O'Neill, lui, ouais, qui joue, ouais. euh, qui joue euh, dans un 4-3-3 plus classique. Alors, euh, Guy Ferra, là, clairement, euh, la, la stratégie va être de bien défendre. Clairement, Guy Ferra, et on vu, hein, tout l'a vu sur la sur la deuxième victoire ouais. la semaine dernière, il avait très très bien défendu. Hein. Il, avait à, il avait commencé à monter en régime. Et en fait, là, Guiffera, ce qui va se passer, c'est qu'il va bien défendre. Et euh, je vous le dis, hein, il n'aura pas 35 000 au cases, Il en aura 3-4 dans le match. Il faudra les mettre. Et euh, il va falloir les mettre. Ouais, Guifera qui est très concentré. Hein, vous avez vu Poker <coughs> Face. <rire> il va jouer comme ça tout le match C'est la, ouais. la force de notre et, joueur brésilien la, co la coiffure est exactement la même que lors de la première journée hein. On il, sent joue, que... euh, il joue du Brésil hein, D'ailleurs ceux qui demandent Il joue du Brésil ouais, ouais, il, joue, il, est, il est au Brésil avec plein de tests qui ont été faits de la part de Konami pour s'assurer que la connexion était bonne, etc. Et c'est le ah. cas, ne vous inquiétez pas. D'ailleurs, la semaine dernière, euh, petite info, euh, c'était Asbabis qui avait joué contre Guy Ne s'est pas plein du tout d'une quelconque latence pas. ou de quelconque problème de connexion. Donc soyez rassurés par rapport à ça. On a quand même affaire à euh, des professionnels chez Konami. Et c'est parti. L'engagement qui va être donné par Onil avec euh, Cavani et du coup il va tout de allez. suite falloir bien gérer cet engagement allez. de la part de Ferra. Il s'est contré donc c'est récupéré très vite et cet engagement est du coup déjà effacé. Allez Guigi, allez Guigi, allez Guigi On s'est bien donné, Boadou, touche là On s'est bien donné, Guy. allez mon gars, c'est pas grave, touche là, mon Boadou. c'était bien joué, tout de suite il a mis le feu là dans la défense de Onil, Et est dans la tête de très certainement. Il faut voilà, ouais, pas de risque, pas de risque, voilà. pas de des risque, euh, Guy Ferrand. Tout de suite, on va chercher loin d'eux. Oh, il, oh, il, oh. il va y avoir du et long ballon, Guy Ferrand, hein, je t'ai dit, hein, 5 à la petite Ouais, et bien bah, bah, figure-toi que ouais, c'est son petit truc à lui, c'est son Jelson. Voilà, il, il, a mis, il a mis Jelson, c'est le seul à le mettre à l'AS Monaco. Bien joué, ça. Et le euh, Ben et Aguilar voilà également, qui est plutôt qu'un Marcelin, des choix moi. c'est ce que j'aime. Il joue avec deux latéraux, il joue avec deux latéraux, Guy Ferrand. Il a un style différent. Et c'est peut-être pour ça qu'il joue un peu plus défensif. Il compte ah. peut-être sur l'apport de ses de ses latéraux. Alors attention là, tu vois typiquement euh, en contre-attaque, c'est là où ça m'arrange qu'il joue un O'Neill parce que Kams, euh, en supériorité numérique. Alors déjà en infériorité numérique sur une attaque il ouais. peut te faire très mal, mais euh, en supériorité ou à égalité de nombre de joueurs ça peut. Hey, c'est être... parti hein, de... pour ce. Après, match. Si je le sens. Ah, hein, le, le eh, attention, attention, on Attention, attention, perds pas une touche ah là. là, là hein. Perds pas une comme touche comme jamais. Il faut, euh, il faut au Allez. moins, au moins le match nul. Hein. Et... Ah, c'est bien fait ça cette passe puissante mais qui est très, très mal contrôlée okay. par euh... oh, oh, là, là. Là, mais, ah, mais, mais encore une fois j'ai l'impression qu'il y a ces problèmes de co je comprends pas comment, attention comment... comment... je comprends pas comment ces contrôles peuvent arriver s'il n'y a pas de problème de co ah tout à l'heure on, hein, on a vu on a vu faire un contrôle long récupéré par benítez et ça a fait but donc euh... ouais mais là c'est en plein milieu c'est dès le début tu vois l'autre c'était quand même au bout d'un certain moment il doit et là il n'y avait pas de raison il y avait pas de raison il doit anticiper il doit anticiper ça il doit anticiper ça, il ne doit pas se remettre dans ce sens-là. Il doit peut-être la jouer en une touche, je ne sais pas. Allez, le ouais, corner, attention, le corner, c'est 7 Oh là là là Je l'ai vu dedans. Allez, mon guy, rentre dans ton match. Allez, mon gars, j ai j ai vu, mon guy, rentre dans ton match. cette balle arrivée sur CS7 tout seul. Comment il la loupe ah, Allez, rentre rentrer dans pas. ton match, mon gars. Même lui, ne comprend pas. Même Cristiano Ronaldo ne comprend pas comment il a pu louper cette occasion au deuxième oui. poteau. Seul Seul, seul. Hey Nubel le gardien allemand qui demande à ses joueurs de descendre un peu plus bas On va chercher Boadou de la tête qui est très bon Qui décale vers Ben en une touche pour Fofana Allez. En une touche pour Boadou Fofana, En une touche ça. pour Fofana Allez. Vers Ben Allez. Allez. à l'intérieur Allez. Allez. Allez tire ah, mon gars s'il faut tirer. Dommage dommage dommage Allez dommage. Ah, c'est vrai qu'il s'était ouvert le, le allez, là. Il avait peut-être un pas enroulé. Que... Moi je veux pas de passe naïve. Là c'est une passe naïve ça. Attention Pogba. Pogba, Pogba qui patiente. C'est bien défendu. C'est bien coupé. Toutes les. Voilà. Toutes les, voilà, bien tout... bien toutes bien les défendu. passes sont coupées. Derrière ça va gicler. Boidou. Allez, allez lance le. Ruben. Ruben Aguilar. Ruben Aguilar vers Boadou. Boadou, Boadou. Une sure. carte vers Gelson. C'est perdu. Mais c'est récupéré allez. par Tuameni. Tuameni, le roi du milieu de terrain. Attention parce que là on est très haut. On est très très haut moi Lila. Allez mon Guy, rentre dans ton match. Ouais, c'est haut, c'est haut, c'est haut. Sur les pertes de base, ça peut être très dangereux. Il va falloir qu'il gère très bien. Mais la semaine dernière, il a très très bien joué en, en jouant très haut. Les euh... deux ne sont pas dans leur match, euh, Luthor. Ah, les deux que... ne sont pas dans le match pour l'instant. On n'est clairement hein. pas sur le ouais, voilà. Il y a de la pression donc, hein, parce que là, donc, Il faut, aussi... faut mettre le but. Ouais, ouais. Oni, est, on on il au est très paire, euh, il, il, il élimine presque son équipe. Hein. C'est ça. Guy Ferra qui doit être un peu moins naïf. Il est, bien, il est bien dans son match, mais il faut qu'il aille chercher cette dernière passe euh, de manière un peu moins naïve, un peu plus vicieuse. Tu ouais, vois, peut-être pas jouer hein. la première, ni la première intention ni la deuxième. faut peut-être jouer en trois, voire quatrième intention, tu Super. vois. Super, au quartier, Vertielsen qui est beaucoup recherché le portugais. Il ah, y a des ronds, il y a des ronds, il y a des ronds, il ron. ron, ron. ron. joue en l'air. Bien joué, on est calme, il y a des départs, Fofana. Il y a un bon jeu en triangle, attention. Fofana vers un benedire, capitaine benedire, allez, Allez, favorable. Continue, continue. Le code favorable. Il s'arrête. Continue, fais-lui. Il s'arrête. Oui, il est passé. Est bien, ça. Il est passé. Bien. Il est passé. Est bien. Encore. Allez. Encore. Allez, mon gars. Encore. Oh là oh. Là, là, là. Quelle occasion. Quelle fais occasion. Eric ton... prend une impulsion. Allez, c'est pas grave. C'est bien, Guy. Oh là là, c'est. En... Il devait être en apnée là au Nilan, parce que Il a eu chaud. Oh, hein. là, là. Il a eu très très chaud. Attention par-dessus. Ouais, ça paraît compliqué. C'est bien géré par Ruben Aguilar. Tu vois, qui va rechercher. Allez. Jackson, Allez, appuie Jackson, l'appel de ah, Jackson! C'est là où, où Jelson Oui, il a passe ce fort, c'est puissant! C'est bien fait, il est, après, est de bien bien tout bien seul, il y a un Absolument petit décalage! Joué. Allez, maintenant, Tami Jelson ce qu'il est Jackson, va skiller, mon gars! Allez, oui, fais-lui! Le centre fort! Le encore! Fort, oh. fort. On l'a vu que c'était cheaté, les centres forts! Il a très très ouais, bien, bien joué le coup! Ouais, il a très bien joué le coup! Attention à Aguilar qui peut être hors-jeu! Non, il est hors-jeu, le centre fort! Le c'est repoussé, oh, ça va. Varane, Arrête, Arrête, Varane me, sous, Varane Arrête, me sous, oui. Oui. Oh Le haut oui. le, le, c'est bien oui. joué. Oh là, il R3. Nous fait le R3. Oh, C'était malin. Ah, il travaille bien là. Il est mieux dans son match. Il, il, allez, cherchait, le but, il cherchait le but de la compo. Ouais, ouais. hein. là, là, là il cherchait. Il faisait un R3 pour se la lever. Et, Et un r tu t'imagines retourner dans le but. Et là on se met tout nu. bah, Clairement le bas saute. Allez, loin devant. Le bas saute. Ce ne sera pas à l'écran, vous inquiétez pas les spectateurs. Super, Sofiane Diop, Sophia Job. Oui, oui, elle oui, est bien. Oui, elle hein, ça est non, le contrôle, oh, Ca... le contrôle Calma, calma oh, sur le contrôle. Lâche-moi oh, cet accélérateur, oh. T'as le temps. Ouais, ça il... se voit que c'est un Brésilien, dit Monsieur C'est en grave. Mais il domine, hein, il domine notre Il est là, hein. il est dans son match. C'est un très dit. beau match. Mais il Allez, il là, c'est bien joué. Il, il faut marquer, là, est un peu plus vicieux. Il est un peu plus vicieux. Oui, c'est bien, il patiente, il a le temps. Allez, c'est bien joué. Ben Yedder, Ben Gigi, du capitaine. Allez, oui ça. Allez Gifera, Benyedder, avance. Où oui, mon Guy Et Vamos moir mon La spéciale mon gars La spéciale bien sûr. Et c'est Walid qui lui dit ça depuis le début de la semaine Tiro, tiro, tiro, tiro Il le arrête, pas. Onil, il arrête pas de dire shoot, shoot, shoot, shoot Onil qui a été peut-être un petit peu naïf là, qui aurait pu prendre son goal Manu parce que euh, la frappe est... Ouais, ouais, clairement, il n'y avait, y avait, y avait pas d'autre solution que le tir là-bas. Et ça pouvait aller que là-bas Bah oui bah oui, regardez là Là, à ce moment-là, il, ah ouais, ben il peut prendre son goal manu Bah bien sûr qu'il peut prendre le manu Mais bien joué, Guy, c'est ça Bien joué, on s'en fout qu'il ne l'ait pas pris, on, on, en, on en, en a rien content, à foutre, lui. On, on en a, a rien fait. à foutre Qui continue à pas le prendre, on son goal le manu Ne comprend pas Et capitaine, qui <S rire> prend ses responsabilités, là Eh oui, Ben Yedder Oh, oh, oh là là là il Oui, je de respire climatiser. un peu mieux, là Eh oui Eh oui Eh oui, Manchester Tout Manchester est climatisé, là Déjà qu'il fait froid, à Manchester ah oui, ils ont pas de qualité, Je rappelle hein. que les joueurs de Manchester sont à Ultraford. Hein. ils sont en bout de camp à Ultraford. Ouais, magnifique ça. Magnifique. Beneder. Ouais. Nous ils sont en bout de camp. Allez, allez Utopia. mon Differa, tu le t'es es au-dessus depuis le début. On allez, une salué. bonne passe. Ouais. Ah l'appel était pas assez bon là. L'appel était pas encore assez lancé. On salue Utopia, ils sont en bout de camp là-bas. Et en tout cas euh, pour l'instant, c'est une très très bonne option Allez, pour attention pour à la... tes contrôles. Guiki est bien. Hein. Guiki est bien. Geek fait un geek ex geek excellent geek match. très très bien. fait un excellent match Ali. Tout ouais, en maîtrise. Là, il est, il est très, très bien. Il, il est donne très, rien. Très bien et je suis très content. Et, euh, et je vous l'ai dit que cette semaine, il s'est bien entraîné. Il s'est très, très bien entraîné. Alors, pour être franc, il manquait peut-être un peu d'entraînement début de semaine dernière. Là, euh, il ne là, là, là, là, lui laisse absolument il rien. Est, il n'y a, a Il y avait quelques choix un peu naïfs dès le début, tu vois, ce genre de passe-là. Typiquement… Euh... Mais combien a eu d'occasion au Nil une. Ah bah zéro, défensivement, voilà. c'est ce que je t'ai dit en début de match euh, mon Lulu, je t'ai dit Guy Ferra, ça va être défensif, Allez, on il, dégage. Va, il va pas laisser d'espace. va cette ballon, voilà, très très bonne Bien, première de Guy Fera, qui Allez, met dans zéro. Allez, faut pas se faire peur, faut pas se faire peur, non. là faut pas se faire peur, faut pas comme le match oh, d'avant, Walid aussi avait beaucoup d'occasions. 63% de possession. Euh, pour pour Monaco, il n'a voilà, vraiment pour moi, rien laissé à Onil. Onil n'a pas existé dans il cette première à... mi-temps. Onil n'a pas existé. Alors est attention. Est-ce que c'est est, est -ce Onil qui n'a pas été au niveau ou est-ce que Sigufera qui a un, peu des un, deux. un niveau très très élevé là C'est un peu des deux parce que si c'était juste l'un qui n'avait pas été au niveau, et ben bah, ça aurait pas été aussi euh, aussi écrasant. Tu vois là clairement Onil, on le sent. Regarde son visage. Ah, Regarde a, son visage, il, il ne comprend, à... comprend pas là. Ouais, Après, attention, le jeu peut tourner. Bien sûr. Euh, O'Neill peut avoir 2-3 comptes et avec les joueurs de Manchester, ça peut aller. C'est euh... moi, C'est Ça peut faire très mal. Pour l'Angle, pour notre Guy. Notre Guy international. Sofiane Diop, Allez, Sauve Allez oh, oui, attention, tu vois ça. Attention, ce contrôle. Attention. Entre les jambes. Laisse Mais... le joueur dans ton dos. Alors, l'avantage, c'est que euh, Guy joue tellement haut que derrière O'Neill a tout le terrain à traverser et du coup, ouais, ouais. c'est très dur. Hein. C'est très dur. Et c'est vous voyez que c'est une euh, encore une dire. stratégie complètement différente. Et il joue différemment. Hein. Ah ça joue différemment. Différent les gars, ça joue différemment, ça joue plus écarté. C'est beau. Allez, beau, allez, beau. Mon guy, allez, bon, enfin, allez mon guy, oh, allez, allez mon guy, allez. Il voulait la mettre à Benítez. Il voulait ouais, la mettre à Benítez. c'est petit par contre. Allez, le laisse pas, le laisse pas, le laisse pas. La tête, chercher Cristiano, Attention parce que Attention, attention, c'est a... bien a... sorti avec Badiachil. ou oh, c'est plus... mal donné ça. Ça c'est l'assist 3 Complètement loupé J'ai chaud, j'ai chaud, j'ai chaud. Loin devant, Boadou, Boadou qui prend tous les ballons, Ben Yedder, Allez, parce allez, il y, y a du monde, Sofiane. Allez, Fabre, tu l'as vu arriver. C'est bien joué. C'est bien joué. Oh, oui. C'est bien joué. Oh, oh, non, oh, non. prends le oh. tu le sur ton contrôle, Guy le lobe. Prends le contrôle Le petit lobe, le petit lobby là okay. C'est très cassé. bien joué, mais regarde là, là, sur la petite passe, quel pas il suffit cassé. juste qu'il contrôle le ballon, le gardien est mort. Il n'y a même pas besoin d'accélérer, faut contrôler le ballon, le gardien est mort. Ça va vite, hein. Ça va tellement vite. Allez mon Guy, allez mon Guy, tu fais 80%, oh, tu fais 90% nobis, là, tu... du boulot. Bah oui mon, mon JC, le petit labo, Le nobis. petit ou le petit contrôle. Allez Guy, le haut, le... Ou... Oh, Maripane. Tu Maripane, il tire. Non, attends, tu attends, rigoles non. là. Non, je crois là, non, non il ouais, a... là... <rire> y a une couille dans le pâté là. Ah, là, Maripane, s'il tire, ça, ça, ça finit en touche. Maripane, Maripane ad... est sur corner. Allez J'ai l'impression qu'il fait monter deux défenseurs aussi. Euh, ah, ils sont grands, on a pas beaucoup de taille à Monaco. Il y a Boadou, Boadou qui est surprenant à ce niveau-là. Oui, c'est Verbadiachil. La remise attention. en arrière. Gelson. Attention. Attention. Oh, c'est le ballon Ouais, c'est pas grave. Ah, c'est pas, ah, pas grave. Ça permet de se replacer. C'est peut-être pas plus mal. Maripat. oh attention, Maripat. Attention, attention, ah, attention, attention, bizarres, allez, attention, attention, bizarres, attention, attention. Il se Attention, attention, attention, attention. Il se passe des choses bizarres. On l'a vu tout de suite. Hein. Ce contrôle loupé, ce ballon. Allez, de, allez, allez. de la place de, de la part de. Oui, c'est bien coupé. C'est bien, c'est bien. qui s'échappe, de... qui va vite, suivi, poursuivi par McTominay. Ouais, ouais, Gillard, oh. qui se loue complètement. Allez calme. Là, il calme. est moins bien, mais j'ai l'impression que ça lag. Hein. J'ai l'impression que ça lag là. Entre les jambes, attention. Ouais, attention, attention parce aussi. que là il... il tend le bâton pour se faire battre. Guy. Oui, bien défendu Allez, ça. Bien défendu. Allez, prends ton temps, sors bien, sors propre, prends pas. De... Allez, très Allez, Jelson. Euh, si tu l'as mis, c'est pour ce qu'il est, mon gars. Non, c'est naïf ça encore. C'est très pas, naïf. Ça passe. Ah, ah là là là là. Okay, Qu'est-ce qu'il y a comme naïveté quand même. Hein. Il est très très bon, mais il y a un peu de naïveté. C'est dommage. Oui. Ouais, ouais, ouais, Mais défensivement c'est une machine. Hein. Défensivement c'est une machine. Il donne rien. Ouais, là, là. Après voilà, est-ce que ah, est-ce que c'est de la naïveté ou est-ce que c'est pas justement, ah, tu oui, vois le fait lui. de de jouer simple au lieu de chercher complexe peut-être qu'il se ouais, dit que bon, le mec oui. va sur anticiper. Attention peut-être un décalage de centre de diar. Il ne pas le laisser Cavani. passer oh là là là là là là. Oh, oh, oh, oh, oh. Oh, là le, le jeu a un peu tourné. Exactement. Cavalier, s'il met la tête là, c'est c'est dangereux. Ouais. Elle loin devant vers Myron boidou Varad qui va essayer d'aller lui prendre, mais non, il prend encore le dessus, euh, Boadou. On écarte, Aguilar, il y a un très bon côté droit, là, hein. Aguilar euh, Martins, ça joue bien, peut-être une petite... Ouais, place, et on va. comprend pourquoi il joue avec des latéraux, hein. il s'appuie beaucoup, oui, oui, avec il... euh, son Gelson, il s'appuie beaucoup sur son latéral ouais. euh, droit. Il joue, il joue pour très justement haut, hein. pouvoir... ouais ouais Caillou Henrique, peut-être du changement, là. Et Caillou... en fait, attends, on parle de deux latéraux, mais j'ai l'impression plus qu'il n'a pas de, de mec à gauche, en fait. Il a trois décès. Ouais, ouais, je à gauche et ses côtés que... droit en fait ouais, ses ouais, ses il joue pas droit, ouais Henrique ouais, ouais. c'est moi là. qui ai dit une bêtise euh, en, début de... en, début de... en début de en début de match parce que j'ai pas fait attention à sa compo mais ouais tout simplement Badiachil, Maripane, Dizassi ouais c'est ça, ah bah, ouais, ça. Bon. Ouais, ah, bah Marcelin. non ouais, Marcelin, ouais, Marcelin 3 DC et en fait c'est très malin parce que le côté où il a un ailier, il a fait monter son latéral justement pour pouvoir combiner, ouais, c'est très coup, malin une formation clairement asymétrique là c'est de l'asymétrie. ouais, d'un côté t'as du full axe et de l'autre côté… Euh... Ah oui, non, Guy Ferra, les gars, dans le chat, si vous le connaissez pas… Guy Ferra, Marc d'expérience, c'est un champion du monde. Hein. Voilà. Tams, il a été champion du monde. Attention Ali. attention, attention là attention, Il y a danger attention. Cavani, Cavani, afin de frapper ah, la fin de frappe le droite Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, ouais ouais. aïe, aïe, aïe, ça, ça lui pendait au nez, malheureusement. Ah. Euh, là, ouais, ouais, là, tu l'es. Là, faut. faut... D'un côté, il ne faut pas le laisser tirer, mais d'un autre côté, il y avait un appel derrière, donc c'était compliqué. Il ne faut pas se mettre dans ces situations-là. Oui oui, oui, euh... oui, oui, Bon, après,. C'est euh, pas fini, hein. Le, le, moi, le nul, ça me va, mais, mais mais Guy peut aller chercher la win. Hein. Guy le a nul, clairement le nul eu plus va. de cas. Hein. Le, le nul, nul nous va très bien, mais, mais Guy peut clairement aller chercher la win. Hein. Le nul maintient Manchester en vie aussi. Ouais, alors que, alors que la victoire, elle nous donne beaucoup, beaucoup, beaucoup d'air. La victoire, elle nous fait un dernier match beaucoup plus tranquille. Hein. Ouais, là, là, là Guy, il doit profiter, comme dit Pedrito, du momentum de, oui, de l'angle il, il doit absolument il faut le jouer à fond. Et il joue quand même très bien le coup, hein. c'est simple. Hein. Fin de frappe, non, non c'est très bien joué, gauche, frappe, puis gauche, euh... gauche pff, voilà. Il n'y a, a rien à dire, c'est du classique, ça rentre. Euh, et qui, ouais, ouais. Cavani un très bon finisseur, hein, donc euh... c'est bien joué, c'est bien joué. Mais allez mais il va falloir ah. maintenant refaire le travail, refaire le boulot pour repasser devant et surtout ne pas prendre de but. <rire> surtout ne pas prendre de but. Ouais ouais bah bah là euh... Et c'est là où ça va jouer au mental aussi hein. Oh c'est passé oh entre les oh deux Bois y a de... y a jeu non hors ah -jeu, ah, -jeu. jeu Ah je voyais Mais le lobe là Ah oui et alors, eh bah, tu vois, eh bah, tu vois, je pense à quoi Je pense à l'occasion de tout à l'heure où il doit dribbler le gardien. Tu vois, je pense à celle-là. Oui, je oui, pense oui. à celle-là parce qu'à 2-0, c'est fini. Ah, il doit la mettre, mais c'est pas fini. C'est pas fini, Il reste beaucoup de allez. temps. Il reste 20 minutes. Allez, là, on peut Marcelin compter sur. C'est Cavani. Cavani qui prend le dessus. Ronaldo, le départ de Cavani, mais c'est bien intercepté par Badi Achille, notre jeune pépite Allez. Le défenseur. Allez, c'est bien. Oh là, cette oh, passe dans le dos. Attention, ouais. attention. cette passe dans le dos. Il a pas de jeu avec lui non plus. Hein. Non, attention non. à ça, attention à ça. Ouh, Super. Quel... Super Marcelin. Non Non Non attention à la Non Non Non non oh, Dieu, merci Incroyable ce qu'il rate. Allez, mon le, y a pas de risque à prendre là. Il Y a pas de risque à prendre. Faut oh, dégager, oh, mon gars. Oh ce qu'il loupe Oh ce qu'il loupe Oh ce qu'il loupe là, oui, il se tient la tête. Et heureusement, heureusement, Coney, il est pas dedans. Et à passe loin. Hein. Heureusement, elle heureusement, passe très loin. Heureusement. Faut ouais, beaucoup de chance. Hein. Beaucoup de chance là. On va pas se mentir. Ou plutôt beaucoup de malchance mais de la passe. comment part de on peut prendre des risques comme ça Allez, allez, allez, il faut se remettre dedans, là. Ah, faut pas passe, se laisser avoir. La passe dans le dos, euh, elle n'est passe. Mais ouais, alors soit, soit tu la donnes au gardien, mais tu t'orientes pas comme ça avec un joueur que, qui te colle au cul. Oui, Boadou. allez. il faut. Allez. Ça fait un moment qu'on n'a pas eu d'occasion. Il faut euh, remettre le pied sur le ballon. Il faut remettre le danger dans la surface. Là, Il y a de allez, très allez, bons allez. appels. Super, Golovine, super. Golovin qui est bien retour, repris par un Chaud. Chaud. qui va dégager le ballon. Il a, a pas de, de risque. Oh, attention encore! Ah, tu mais fais non, non quoi, mais il oui. la pas là où il y a un mec de Manchester! Allez, allez! allez. Par-dessus, non, c'est mal joué! Allez, mon Guy, remets-toi dedans! Remets-toi dedans! Allez, Guy Guy! Au mental! Allez, Guy Hermé! Pas de risque! C'est bien, c'est oui. mieux, c'est mieux, voilà! voilà. Oui. Par contre, les voilà. contrôles de, de, de, de, des joueurs de Monaco, c'est compliqué. Là, le hein. contrôle qui reste dans les pieds. Par contre, là, il nous a fait un contrôle incroyable. Boadou, même il a été... Ouais, sur... il, il s'arrête sur les contrôles. J'ai l'impression qu'il... Alors, je sais pas si c'est en temps faible. Je sais pas si c'est de la latence. Je sais pas ce que c'est. Je vous rappelle que là, il y a énormément d'enjeux. Oh, sur là, là, là, là, là, là, là. Allez, pas de risque comme ça. Sans risque. Énormément Attention, c'est par dans le dos. Attention, Attention sur... là... Allez, c'est oui, bien, c'est bien, mais, bien il va, il va la récupérer. mais tu vois, regarde, regarde, ah, regarde. Là, là, là c'est du temps faible aussi. Hein. Ouais, là, c'est temps pas. faible côté, euh, côté Monaco. Allez, faut, faut, faut sortir dessus. Faut pas le laisser. Faut attention, attention. Ah non, faut à pas le laisser. Attention, attention au double soir. contact. Oui, Super. oui. heureusement qu'il part pas intérieur oh, mais arrêtez avec ses passes comme ça là. Loin devant. Ah, c'est dur. C'est dur, c'est dur. On le sent en souffrance là, notre, notre monégasque. 84 e Ali pour l'instant un partage des points est-ce que ce serait pas bien payé enfin pas bien payé Alors, mais là, c est c est pas, pas, pas bien payé mais je signe pour le partage ouais. des points mais avec une petite astérisque et une victoire ouais, pour l'instant là avec ce qu'on voit en fin de match euh... attention oui. c'est bien c'est bien non, mais regarde il a tous les il a tous duels il gagne tous les, il duels. Il il a a tous a les duels il a, il a tout, tout, et de... tout et en fait c'est même c'est même son ses dégagements de la tête rien rien rien le contrôle derrière. tous ah, les duels qu'on gagne en première on les perd vide elle ah, est loin devant, est-ce qu'il va l'avoir Le gardien Attention Aïe, aïe, aïe, dommage, dommage, Réa, dommage, dommage euh, Le gardien offensif qui joue très haut, et heureusement pour lui. Allez, ah, peut-être une dernière euh, occasion, une dernière cartouche, il ne faut surtout pas la laisser à Manchester United. C'est bien dévié, peut-être, attention Rashford à l'entrée de la surface Attention, Rashford, attention, au a un grand moi oui. ça C'est contré, bien joué, bien sorti, Golovin. Allez, t'as la t'as la mon gars Oh non. Non, oui, oui, allez, oui, allez, non Allez, allez, allez, un peu de chat, un peu de chat Allez c'est joué, c'est pas touché Attention, c'est au contre Allez, c'est signé C'est bon, on prend Un match qui aura été oh là là euh, dominé là là en première période par notre Gifera mais dominé en deuxième par O'Neill et finalement le partage des points hein, euh. Ouais, je t'avais dit que ça pouvait tourner à la mi-temps Bah écoute, euh, tout oh là va là se jouer là là du là là coup là là. Euh, dans euh, les confrontations euh, suivantes, hein, puisque... Euh, pour nous, on va rejouer tout à l'heure contre le Bayern. Et Manchester va devoir affronter le Celtic et va surtout devoir avoir des points. Parce que pour l'instant, ils sont derniers. Écoute, je vais te dire un truc, moi. Trois victoires du Celtic, je prends. Trois victoires du Celtic, je prends, mon gars. Manu déjà éliminé, c'est bon, ça me va. On va voir ça rapidement. Alors qu'on revoit le magnifique but de Wissam Ben Yedder en première période. Simple, efficace, fin de frappe. Tire au deuxième et voilà, ça fait ficelle. Et Monaco qui vient se placer deuxième du groupe après euh, après les six journées, ouais. euh, avec euh, avec ah, 8 points. Ah celle là. Ouais, c'est celle là, c'est celle là, c'est celle, celle là mon Lulu, c'est celle là que j'ai en travers de la gorge. Après euh, après je pense que Guiféra aurait dû aurait dû euh, marquer en première, euh, comme tu l'as dit ce deuxième but qui aurait euh, ouais, ouais. simplifié les choses. Pour l'instant. Non sport, pas encore euh, pas non. encore éliminé il reste euh, un, euh, trois matchs pour chaque équipe. Donc euh, là, euh, concrètement, tout le monde, personne n'est éliminé. Et je pense que Celtic, mathématiquement, c'est quasi fait. Ouais, Celtic, c'est qualifié. Ah ouais, bah oui, Celtic, c'est Celtic. Celtic, qualifié. Ouais, c'est qualifié.